Vous souvenez-vous du moment où, au premier jour de l'épidémie, la question de l'espérance s'est présentée à vous Cela a pu être sous la forme de la crainte. Quand on craint d'attraper la maladie, et que cette maladie peut vous emmener à la mort, la crainte pour sa vie conduit à reconsidérer pourquoi on vit. Cela a pu être aussi sous la forme de l'espoir, l'espoir de pouvoir continuer à travailler, L'espoir de revoir ses proches, l'espoir de passer des examens, l'espoir d'achever ce qu'on a commencé. Cet espoir se trouvait soudain confronté au but de la vie. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Pourquoi est-ce que je dois faire tout ce qu'on me demande de faire Pourquoi est-ce que je désire ce que je désire Et puis, la question de l'espérance a pu aussi se présenter d'une manière plus directe, sous la forme d'un élan intérieur vers le Christ d'une attente plus vive et consciente de la béatitude éternelle. Et maintenant, vous souvenez-vous de la première fois où dans votre vie s'est posée la question de l'espérance Quel âge aviez-vous fût ce au catéchisme, lorsqu'on vous parla du, du paradis, si l'on vous en parla Fus-ce en écoutant un jour l'évangile du jugement dernier, lorsque Jésus dit à ses brebis « « Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Ou bien « fût-ce face aux affreux damnés d'une fresque du jugement dernier. » Ou bien « en lisant la vie d'un saint. » Ou en « vous en, en vous rendant compte plus prosaïquement, parce qu'un cousin vous avait refusé un carré de chocolat, qu'aucun bien en ce monde ne saurait vous combler. » Chacun de nous porte en lui une histoire unique de l'espérance. Que Dieu a donné, que Dieu a fait croître, qui a connu ses éclipses et ses abîmes, puis ses résurrections. En chacun de nous, l'espérance suit une histoire différente. Pourtant, l'histoire de l'espérance chez tous qu'une seule origine. Si le Christ n'avait pas versé son sang pour nous, nous serions sans espérance. Les Juifs tiraient leur espérance des promesses de Dieu, mais pour nous, qui ne sommes pas de la descendance d'Abraham selon la chair, l'espérance était inconnue et nous en étions privés. Si aujourd'hui l'espérance vit en nous, c'est parce que le Christ nous a rattachés par son sang à l'espérance d'Israël. En même temps qu'il accomplissait l'espérance d'Israël, il la faisait déborder hors d'Israël pour qu'elle nous atteigne et vive en nous, aujourd'hui, au cœur de l'épidémie. Frère Renaud, nous nous tournons donc vers un texte de l'Épître aux Éphésiens qui nous parle de l'origine de notre espérance. Au chapitre 2ème Vous, vous souvenez que vous, les nations selon la chair, vous qu'appelez prépuce ceux d'une circoncision pratiquée par la main de l'homme dans la chair, vous étiez en ce temps sans Christ, ostracisés de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance, des athées dans l'univers. Maintenant, par le Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix, lui qui, de deux, n'a fait qu'un seul, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, la loi des préceptes avec les prescriptions, afin de fonder les deux en lui-même, en un seul homme nouveau. Il a fait la paix, il a réconcilié les deux en un seul, euh, en un seul sang du pour Dieu, par sa croix, tuant la haine en lui-même. Il est venu évangéliser la paix pour vous qui étiez loin et pour vous qui étiez proche, afin que nous ayons tous deux par lui accès auprès du Père. Vous n'êtes plus étrangers et résidents, mais vous êtes concitoyens des saints, familier de Dieu, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, la pierre angulaire étant le Christ Jésus. En lui, tout l'édifice s'ajuste pour devenir un temple saint dans le Seigneur, dans lequel vous aussi êtes édifié pour être la résidence de Dieu dans l'Esprit. Alors, frère Renaud, ce, dans ce texte, on retrouve les, les clés qui nous, nous ont guidés euh, dans, dans les dires précédents sur l'origine de notre espérance, à savoir ce, ce sang du Christ, cette croix du Christ, puis cette résurrection. Et ici, Paul nous présente un effet euh, auquel nous ne pensons pas tous les jours, de, euh, et malheureusement peut-être, peu, euh, pas assez, euh, un effet de, de, de cette croix du Christ qui est d'avoir rassemblé euh, Israël et les nations. Et alors, l'enjeu, c'est de comprendre en quoi est-ce que cela a une importance pour notre espérance. Alors en fait, si on se met dans l'esprit de saint Paul, au moment où il composait euh, cette homélie, c'est une sorte de sermon, en fait, euh, il, euh, pour lui tout cela était très concret. Et il y a des, des choses précises qu'il avait en tête, comme une représentation spatiale même du monde, euh, qui permet de, de comprendre et qui donne du poids en fait, à, à ce qu'il affirme, en particulier lorsqu'il dit que le Christ est notre paix, lui qui a détruit la barrière qui les séparait, euh, c'est très, très concret, puisqu'on a retrouvé à la fin du XIXe siècle, euh, sur en faisant des fouilles à Jérusalem, euh, une espèce de pancarte datant de l'époque où le temple de Jérusalem était en activité, et qui dit ceci. Quiconque passera cette barrière, euh, enfin, quiconque parmi les halogènes, c'est-à-dire les non-juifs, passera cette barrière sera responsable de la condamnation à mort qui s'ensuivra pour lui. Euh, et euh, donc, en fait, il y avait une séparation extrêmement stricte sur le parvis du temple entre les parties auxquelles étaient, euh, admises, euh, étaient admis les païens. Euh, sympathisant éventuellement de la foi d'Israël, mais qui n'était pas strictement parlé des juifs, des parvis intérieurs dans lesquels pouvaient entrer seulement euh, eh bien les, les fils de l'Alliance. Et comme vous voyez, euh, c'était une condamnation à mort qui sanctionnait euh, la contravention. D'ailleurs, Paul lui-même a est, été accusé. On n'est en pas encore là dans nos confinements. On n'a pas encore euh, mis à mort, de, confi... de confiner, <rire> enfreignant la loi du confinement. Mais là, c'était pour le coup une, un vrai confinement, une vraie séparation radicale oui. d'Israël des, des étrangers et des non juifs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, euh, à ce moment, au moment où Paul écrit l'épître aux Éphésiens, l'événement n'a pas encore eu lieu. Mais tout son procès est la conséquence d'une accusation formulée contre, contre lui. D'avoir fait transgresser cette limite, cette barrière, à, euh, à, un, à un païen, euh, l'Ephésien Trophime. Donc en fait, c'est vrai que ça le touche de près, cette histoire. Quand, euh, quand, quand j'avais vu cet écriteau, je m'étais dit euh, que le Seigneur avait, lui, vu à de nombreuses reprises cet écriteau et qu'il a dû. Euh, il, il pressentait hein, que euh, ceux qui abattraient cette barrière. Ce serait son propre sacrifice à lui, euh, que cette, la réunion des deux n'était pas possible sans, la, sans une nouvelle alliance scellée, plus parfaite que l'ancienne. Donc en fait, c'est quelque chose, quand on y songe, de, de très, très très très très profond, euh, à savoir que euh, ce que Paul nous décrit là est quelque chose de physique, c'est-à-dire que les païens ne pouvaient voir le lieu saint où Dieu résidait que de très loin, euh, à travers... Eh bien, une suite de pas de grillage parce que c'était plus plus élégant que ça, mais de barrières en tout cas qui interdisaient de passer. Et d'ailleurs, on en a ça une confirmation dans en fait les, la manière dont Paul compose cette cette homélie. Vous avez entendu qu'une formule qui revient vous qui étiez loin, vous êtes devenu proche par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix. Euh, « Il est venu évangéliser la paix pour vous qui étiez loin, pour vous qui étiez proches. » Ça, c'est une citation quasiment textuelle du prophète Isaïe. Euh, « Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, je le guérirai. » Or, ce texte-là, euh, d'Isaïe 57, il est élu dans la liturgie juive, en même temps qu'un euh, un passage très proche du livre d'Isaïe, euh, qui est juste quelques versets auparavant, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Donc, euh, ça c'est typique. Et par ailleurs, c'était des pièces du prophète Isaïe qui étaient lues en même temps qu'un morceau de la Torah qui était un, un bout du code de l'Alliance, dans Exode 21-22, c'est-à-dire une suite de lois et de préceptes. Et donc, on voit bien comment euh, bah, l'interprète, hein, qui devait faire son homélie et qui prêchait sur les lectures, hein, parce qu'un bon interprète, prêtre, un bon prédicateur le fait sur les lectures, et comme Paul l avait appris à le faire, donc il avait utilisé ce que donnait la liturgie, c'est-à-dire la promesse de la paix pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin. De là, il, a, il en a tiré, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est Israël et les païens, et du coup ça va de pair avec la promesse de faire de la maison de Dieu une maison de prière pour tous les peuples. Et donc le ou ce rapprochement avec l'image voilà. de l'édifice, exactement, voilà. tout à fait. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait le, le aussi bien les, le temple, alors le, le temple de pierre, le temple de Jérusalem, celui dont l'accès est interdit aux étrangers, et le temple nouveau qui est euh, fondé avec sur la pierre angulaire qui est le Christ et qui est l'Église, fait de pierre vivante, eh bien ça c'est euh, on voit très bien comment on passe d'une image à l'autre de façon parfaitement cohérente à partir, en fait, là, des, des, des, de la liturgie euh, telle que Paul euh, la connaissait. Là, c'est vraiment un cas d'école hein, que nous avons ici, euh, magnifique. Euh, avec, euh, voilà, alors le, euh, donc, de fait, le, le, ce qui se produit ici, ce qui est annoncé, c'est l'ouverture de l'espérance par cette réalisation eschatologique de l'unité du peuple de Dieu. Et que ceux qui n'avaient accès qu'à une, part, enfin, qu une partie, à euh, un strapontin, en quelque sorte, dans la logique de l'économie ancienne, deviennent maintenant, euh, de plein pied, euh, accèdent à la gloire du Seigneur. Ils font partie de ce temple nouveau. C'est évidemment... Euh, alors, voyez, pour nous, ce ne pas des phrases, parce que c'est ce que nous vivons dans notre foi, simplement, Paul euh, le, le ressent avec, euh, même en associant des lieux, des, des pierres, des paysages, hein, à, cette, à toutes ces, ces promesses. Donc ça, ça prend vraiment un sens très concret et, comment dire, très homogène par rapport à, la, à son, sa propre évolution spirituelle, depuis un judaïsme très observant auquel il appartenait, jusqu'à l'acceptation pleine et entière de la nouveauté de l'Alliance dans, dans le Christ. Donc là, on voit bien pour lui, d'une certaine manière, cet itinéraire est important à toutes ces étapes, puisque ça prouve que l'espérance qu'il promet aux païens... Euh, est vraiment fondé dans l'accomplissement des promesses de Dieu, hein, et pas dans euh, je ne sais quelle euh, idée saugrenue qu'il aurait eue un matin en se levant euh, du pied droit. Euh, alors, euh, donc évidemment, c'est un texte d'une densité inouïe. Euh, on ne l'aura on aura pas, pas épuisé aujourd'hui, je pense. <rire> Ce que j'aurais voulu faire, c'est vous partager un, un très, une très belle interprétation qu'en donne le grand Saint-Ambroise. Alors, euh, c'est amusant parce qu'il connaît l'interprétation qui dit que les deux sont Israël et les païens. Je vous cite. Donc les deux qui deviennent proches. Hein, le, ouais, la barrière qui, qui les voilà. séparait, c'est Israël d'un côté, les, les, les gens des nations de l'autre. Et, euh, et donc, cette barrière s'arrête. Et la lecture, je dirais, initiale de, de, de Saint-Paul, c'est d'abord de parler de cette réunion de, de, de deux peuples. Voilà, d'abord c'est ça, euh, mais et saint Ambroise le connaît puisqu'il dit « Il est vrai que beaucoup pensent aux deux peuples d'Israël et de la gentilité, qui seront groupés en un seul au temps de la résurrection, pour réaliser l'achevé qui durera, durera éternellement et pour détruire ce qui est incomplet. » Donc là c'est vraiment l'objet de l'espérance, et... mais simplement il a d'autres euh, possibilités. « Beaucoup voient ici l'homme et la femme, d'accord, dans le zèle de la charité. Mmh. » Donc, qui le, était... mur, le mur s'effondre. <rire> <rire> et donc, c'est assez abusant, ça, comme euh, interprétation. L'homme et la femme qui étaient ennemis l'un de l'autre. Bon, euh, bref. Euh, alors, Et qui deviennent, en tout cas, unis par le sang de la croix. C'est pas complètement gratuit, puisque l'Épître aux Éphésiens dit bien euh, euh, vous n'êtes plus esclave ni homme libre, vous n'êtes plus euh, grec ou juif, vous n'êtes plus euh, oh. homme ni femme, mais vous êtes un dans le Christ. C'est quand même ça le, le grand propos de l'Épître aux Éphésiens, donc c'est pas complètement gratuit, ce que dit euh, saint Ambroise. Euh, mais lui, il préfère une autre interprétation qui, ma foi, est tout à fait intéressante aussi, et vous allez voir qu'elle n'est pas gratuite, au fond. Euh, alors voilà ce qu'il dit. « Il ne me semble pas superflu de résoudre ce sens par l'interprétation mystique. La maison unique, c'est l'homme en son unité, car chacun est une demeure, ou de Dieu, ou du diable. » Ainsi la demeure spirituelle, c'est l'homme spirituel, citant Saint-Pierre. Et vous, tels des pierres vivantes, vous êtes construits en demeure spirituelle. Deux, nous lisons souvent aussi que ce sont l'âme et le corps. Et si deux s'accordent sur la terre, des deux, il en fait un. Bon, donc vous voyez qu'il progresse vers une interprétation qui est plus euh, dogmatique, en quelque sorte ecclésiologique, euh, parlant de l'unité du peuple de Dieu à partir d'Israël et des gentils mais une interprétation morale dans laquelle les deux qui sont réconciliés, c'est en fait le corps et l'âme, l'esprit et la chair. enfin En tout cas, le, le, le, voilà, les, les, les facultés de l'homme qui risquent de s'opposer. Euh, voilà ce qu'il nous dit. « On peut aussi considérer le corps et l'âme euh, s'opposant dans la maison aux vices qui les assaillent. Le corps et l'âme devenus un seul... » se soumettant à la loi de Dieu, et s'écartant ainsi de la loi du péché. Bien que leur désaccord soit devenu nature, par la prévarication du premier homme, en sorte qu'ils ne s'entendaient jamais, jamais dans un commun effort vers la vertu. Cependant, la croix du Seigneur ayant fait disparaître les inimitiés comme la loi des préceptes, ils se sont rapprochés et associés dans la concorde. Après que le Christ, notre paix descendant du ciel, eut réuni les deux en un, et détruit le mur d'inimitié qui les séparait, abolissant dans sa chair la loi des ordonnances et des préceptes. Quels sont ces deux, sinon l'intérieur d'une part et de l'autre l'extérieur L'un concerne la vigueur de l'âme, l'autre se rapporte à la sensibilité corporelle, encore qu'elles s'accordent dans l'inséparable unisson de leurs sentiments, lorsque la chair, soumise à sa supérieure, obéit à ses ordres salutaires. Ce n'est pas qu'elles prennent la nature de l'âme, dont la subtilité pénétrerait la matière. Mais renonçant aux délices, purifiée de toute souillure des vices, elle entre dans la voie d'une vie céleste par l'amour de l'obéissance. Elle ne résiste plus, comme jadis, à la loi de l'âme, mais délivrée par la loi de l'âme et par l'esprit de vie de la loi du péché, la chair devient complément de l'âme. Elle n'est plus l'entremetteuse des vices, mais l'imitatrice et la suivante de la vertu. Oui, donc on voit bien ici cette perspective d'unité qui, au départ, euh, s'applique euh, au peuple juif et à la gentilité, vient aussi euh, euh, éclairer de l'intérieur tout ce travail d'unification que le Christ opère par sa grâce, mmh. euh, à la fois donc, ce qui est distinct dans le monde, par exemple l'homme et la femme, euh, euh, avec cette, cet enjeu de l'unité hein, entre eux, euh, mais aussi en nous, en chacun de nous, entre les désirs de l'âme, les désirs du corps, euh, et la, la, le, la profonde disharmonie qu'a introduit le péché, et le retour à cette, à cette unité. Donc, euh, derrière cette lecture, cette, euh, on peut dire, au, au point de départ, cette, euh, cette vision géographique euh, de, de, du mur de séparation, avec les l'écritot, qu'on n'a pas le droit de passer, et puis l'annonce par Isaïe du fait que cette barrière, un jour, aurait vocation à disparaître, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le Christ accompli voilà. dans l'homme et dans tous les hommes. C'est là où nous voyons vraiment hein, les, les, les, à quel point la, la doctrine patristique, de la pluralité des sens scripturaires est d'une immense sagesse, c'est que euh, c'est tout à fait légitime de comprendre que ces deux, dont le Christ ne fait qu'un, c'est aussi les puissances de l'âme adverses les unes des autres. Et avec cette, cette chose, chose très profonde psychologiquement, qui dit que entre, ce qui les sépare, c'est un mur. Et, euh, et après tout, c'est vrai qu'il y a des cloisonnements intérieurs. Hein, dans la, et que euh, lorsque l'on privilégie indûment certaines facultés au dépens des autres, eh bien, euh, on, on, on crée de telles cloisons. Et euh, finalement, certaines facultés finissent par donner, leur, par imposer leurs appétits aux autres. Après tout... Euh, euh, même le, la, la, un désir purement spirituel ou détaché ou purement immatériel euh, de, de désincarner, de, de, de désincarner euh, peut devenir devient une, une grande tyrannie pour le corps et, et c'est la matrice de l'orgueil. Et à l'inverse, évidemment, lorsqu'on lâche la bride aux passions, eh bien, on, on s'enfonce dans la, dans la soupe, dans la bouge. Mais il y a toutes sortes de manières de désobéir à la loi de Dieu par en haut et par en bas par angélisme et par bestialité. » Et là, en fait, on voit bien que dans ce texte, ce qui fait le, le passage de l'un à l'autre, cest qu'on a, a vraiment ces trois parties, on a la, la, la distinction et l'opposition même, la séparation, l'état de séparation, au centre, le sang du Christ euh, qui, euh, qui supprime cette séparation, qui introduit une réunification, et... Troisième aspect, pour passer au, à l'autre aspect du texte, qui est la construction de l'édifice que Dieu veut. Hein mmh, mmh. On, a, on a vraiment cette, cette tripartition du texte, avec mmh. au, au centre, au noyau, euh, mmh. l'effet du sang du Christ qui abat ces, ces murs. Vous aurez remarqué, n'est-ce pas, que le Christ est le sujet de tous les verbes, de cette partie centrale. C'est lui qui fonde les deux, qui fait la paix, qui réconcilie, qui évangélise... Euh, bref, c'est euh, là où on voit la nouveauté de l'espérance chrétienne, ce qui pour le coup n'apparaissait pas comme tel dans l'espérance d'Israël, c'est que c'est le Christ qui est l'agent total de, qui accomplit cette espérance. Et du coup, qui l'ouvre en plénitude à ceux qui étaient loin. Et, et donc, euh, dans ce texte, on, cette, cette, euh, comment dire, ce cheminement du texte, en fait, nous présente... Un dynamisme d'espérance hein, c'est à dire que tout ce qui est euh, marqué par la séparation liée au, au péché ou, ou à une, une séparation euh, qui n'a qui n'a qui n'a pas lieu d'être dans le christ euh, comment euh, dieu va s'en servir euh, par, par le sang du christ pour pour amener toute chose à l'unité mmh. et ramener... donc ça, ça donne une, une certaine vision de l'histoire aussi hein. mmh. Mmh. toute l'histoire elle-même est guidée par ce processus donc Là, je dirais, notre espérance, trouve un, un, un, comment trouve une base concrète de lecture oui, de, de l'histoire. C'est le discours sur l'histoire universelle, non pas de Bossuet, mais de Saint-Paul en l'occurrence. Ah, François, quelques aperçus complémentaires sur ce texte. Ce qui a retenu mon attention, c'est une, une mention incidente au début du, du passage que nous avons lu, lorsque euh, saint Paul évoque euh, la situation justement des hommes avant d'avoir rencontré le Christ hein, il leur dit souvenez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Messie, sans Christ privés du droit de citer en Israël on vient d'en parler étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde hein euh, petite remarque d'ailleurs qui peut nous faire euh, euh, qui peut nous étonner parce que euh, euh, ce n'est pas les dieux qui manquaient dans le monde au contraire, à cette époque euh, mmh. il y en avait, j'allais dire, pléthore et... mais justement c'était des dieux qui euh, euh, au fond avaient des contours très incertains et au fond qui n'apportaient rien euh, directement justement aux hommes c'est la raison pour laquelle justement ils étaient ces hommes sans espérance hein. euh, et et euh, Méditant un petit peu sur ce verset, je, je repensais à ce que saint Augustin, donc quelques siècles plus tard, euh, évoquait, et finalement dans une situation qui n'est pas si différente, euh, curieusement, de celle de, de saint Paul, puisque euh, lui a en vue, finalement, encore les païens du monde romain. Et euh, il a bien conscience qu'au fond, ils sont encore dans cette situation-là. Et si ça me fait réfléchir, c'est que je, je me demande si aujourd'hui, alors que nous sommes... Plutôt, je vais choquer sans doute, mais je le fais un peu exprès, nous sommes après le christianisme plutôt qu'à ses débuts, et, et bien je, je, je me demande si nous ne nous retrouvons pas au fond dans une situation un petit peu semblable, euh, et si la raison profonde pour laquelle les hommes bien souvent sont sans, sans espérance, c'est parce qu'ils qu sont sans Dieu, et que peut-être euh, les dieux qu'ils se fabriquent, où les objets qu'ils donnent à leur espérance, évidemment, ne satisfont pas leurs attentes. C'est là que euh, saint Augustin, dans un beau texte assez connu, qui est une lettre à une sainte femme romaine, Proba, euh, qui était convertie au christianisme, euh, il, il lui explique que finalement, euh, euh, les hommes se retrouvent dans cette situation euh, assez, assez, assez particulière, c'est que d'un côté, tous les hommes aspirent à la plénitude de la vie, à une plénitude, à un bonheur plénier, hein, euh, pour dire les choses simplement. Mais d'un autre côté, on ne sait pas exactement en quoi il consiste. Et euh, euh, de fait, bien souvent, je dirais, nos contemporains aspirent à, à quelque chose qui, qui satisfasse pleinement leur vie sans savoir euh, à quoi ils aspirent. Euh, C'est ce que, euh, dans cette lettre euh, célèbre, euh, saint Augustin appelle, hein, d'une formule qui est restée là, la docte-ignorance. Hein, euh, le fait que euh, nous ne savons pas à quoi nous aspirons et en même temps il y a quelque chose de docte dans le sens où nous savons que nous sommes faits pour quelque chose qui euh, va nous combler euh, pleinement. Euh, alors, de quoi s'agit-il Et c'est ce que je crois, hélas, tr aujourd'hui, très souvent, nous avons perdu de vue. Pour le dire simplement, c'est ce que dans les Écritures, euh, euh, et en particulier dans les Évangiles, euh, nous appelons euh, la vie éternelle. Hein euh, mais en quoi consiste-t-elle cette vie éternelle hein On vient de l'évoquer euh, en un sens, et en tout cas cette vie anticipée ici-bas. Bien souvent, d'ailleurs, l'expression elle-même fait peur. Hein, euh, l'éternité signifierait quelque chose qui est figé à tout jamais, alors que nous aimons tellement le changement. Alors quelque chose qui est éternel euh, peut nous faire peur. Hein. Euh, Peut-être pour cela que justement, dans le temps, on voit bien, euh, euh, au fond, et de façon fort ancienne, hein, si on réfléchit, au moins depuis l'époque moderne, et en grattant un peu, je pense qu'on pourrait remonter encore un petit peu plus haut, bien, subtilement l'esprit humain a substitué finalement j'allais dire, à la promesse chrétienne, à l'espérance chrétienne, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, euh, font des espérances euh, plus séculières. Je crois que l'on peut dire que, par exemple, depuis euh, plusieurs siècles, certainement à l'époque moderne, la foi dans le progrès a été, euh, euh, pour quantité d'hommes, Songeons seulement encore au 19e au 20e siècle, mais avant même. La foi dans le progrès, euh, c'était ce qui venait combler finalement les attentes de l'homme. Et à l'époque où nous sommes, euh, je crois que tout le monde est d'accord pour le reconnaître, euh, bien cette attente et cette espérance mise dans le progrès déçoit. Hein. Et je crois que Jean-Paul II l'a dit à maintes reprises les, les tragiques expériences du 20e siècle. Hein, euh, les réalisations monstrueuses, il faut bien le dire, de la raison humaine euh, euh, ont ruiné finalement cette, cette, cette foi dans le avis. Je crois que... Je, il... je me permets, mais il me semble que quand on voit aujourd'hui apparaître dans nos sociétés occidentales, euh, qui, qui ont quasiment tout oublié du christianisme, une guerre entre euh, les sexes, une guerre entre l'homme et la femme, c'est un signe assez fort de, de, de l'incapacité, justement, à avoir une espérance dans laquelle chacun, selon ce qu'il est, et sa place. Euh, une, dans laquelle une unité n'est plus pensable. Où on n'arrive plus à, à voir ce qu'elle pourrait être. Mais voyez-vous, euh, je, je crois que c'est ce qui est, euh, je ne pense pas... Euh excéder euh, trop le texte, mais je crois que c'est un peu ce qui est présent dans, les, dans, les, dans ce que nous dit saint Paul. Et je crois qu'il nous met sur la voie de cette compréhension que si, justement, nous, nous quittons euh, ce que nous apporte, euh, on va y venir tout de suite, euh, l'espérance chrétienne dès maintenant, eh bien l'homme se retrouve en guerre contre lui-même. Et je crois que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, cette monde que je n'hésite pas à dire de la fin du christianisme, euh, témoigne hélas terriblement de cela. Euh... Et, et juste, je me permets, c'est là où, quand, quand, quand Saint Paul dit, insiste sur le, le sang du Christ comme lieu de l'unité parce que c'est le sang de la réconciliation, en fait, s'éloigner du sang du Christ, c'est justement entrer dans les divisions. Absolument. Alors justement, je crois que euh, ce, ce qu'un texte comme celui-ci nous, nous fait comprendre, et bien d'autres textes que nous entendons euh, dans ce temps pascal, c'est euh, euh, euh, découvrir que précisément c'est dans cette vie avec le Christ qui nous est offerte précisément par le sang qu'il a versé, ce sang hein, qui fascinait tellement, si j'ose dire, pas du tout de façon morbide, euh, Sainte Catherine de Sienne, hein, parce que précisément elle le voyait comme le signe le plus éloquent de l'Alliance renouée, euh, ce que nous sommes appelés, je crois, à méditer et à retrouver, c'est que le Christ, précisément dans son euh, mystère pascal, nous apporte au fond l'objet de la promesse. Euh, dans la, la première Alliance, euh, le, la, la promesse euh, était très largement celle du règne de Dieu, hein? euh, notion qui, hélas, nous est devenue étrangère pour euh, différentes raisons, mais qui est extrêmement centrale dans l'Écriture. Je, je crois que, euh, si on ne se réfère pas, on a déjà parlé d'ailleurs euh, à ce micro, un petit peu au règne de Dieu, la grosse partie finalement de, euh, de l'Ancien Testament nous est inintelligible. Mais il en va de même du nouveau, parce que, je crois que ce que nous comprenons, et le texte de saint Paul aux Éphésiens aujourd'hui euh, l'éclaire, c'est que ce règne de Dieu se rend présent dans le Christ, précisément. Hein. Euh, euh, dans le Christ, Dieu vient établir son règne, non seulement dans la personne même de Jésus-Christ, mais justement en, y, en nous, nous y faisant entrer. Hein. Euh, euh, Origène a, a cette très belle formule euh, à propos de, du Christ, hein, lui-même, il dit... Euh, Terme grec, l'expression qu'il a forgée est géniale. Il dit il est l'auto-basileia, il, il est le, le règne en lui-même, hein, dans sa propre personne. Hein, et euh, les pères de l'Église reprendront ça à maintes reprises. Pourquoi Parce que dans le Christ, dans l'humanité du Christ, Dieu règne. Voilà. Et bien, ce qui est réalisé dans la personne même de Jésus-Christ, le Christ lui-même, justement, par son offrande pascale, par le sang qu'il verse sur nous, il veut nous le communiquer. Il nous fait entrer. Dans son règne, ce règne qui justement réunit, et c'est là la réalisation ultime de la promesse, en un seul euh, royaume, euh, les juifs et les gentils, comme on, on l'a évoqué tout à l'heure avec saint Paul qui revient à, à maintes reprises. Donc tous les hommes réunis dans euh, le sang du Christ. Et c'est là, je crois, que réside au fond la, la grande espérance chrétienne. Hein, et elle ne peut être qu'en Dieu seul. C'est un point sur lequel on n'a pas insisté jusqu'à présent, mais dans, dans la perspective de Paul, euh, c'est une, une extension de ce processus de réconciliation, mais extension fait penser que, euh, que, euh, à, à l'expansion de la foi, par exemple, au fait que la foi du, au Christ va se répandre dans le monde entier. Mais si on le pense du point de vue de, de ce qui se passe à l'intérieur des cœurs, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une expansion, c'est une concentration, c'est une, une insertion dans le Christ. Et, et là, il nous précise, le, saint Paul, ins, nous, nous précise bien cet autobasileia, hein, ce, ce règne du Christ en lui-même, qui en fait nous fait entrer en lui-même, voilà. parce que c'est en lui que se trouve un règne de paix. C'est d'abord en entrant nous-mêmes dans ce règne du Christ, en l'accueillant en nous, justement, que ce règne va pouvoir s'étendre sur la... Alors qu'effectivement, spontanément, nous avons une conception géographique euh, de conquête de hein. conquête euh, ou d'extension d'un royaume au sens matériel du terme. Hein. C'est peut-être pour ça que Paul distingue le règne du Christ du règne de Dieu. Justement, c'est que le règne du Christ est celui qui s'opère déjà en lui. Absolument. En quelque sorte. Et oui. c'est celui... Et qui intègre petit à petit. Le Père a les, remis voilà son ça. règne voilà. dans le Christ. Et au terme, comme saint Paul le dira, oui. à la fin des temps, il remettra la royauté à son peuple. C'est l'œuvre qu'il est venu accomplir. C'est absolument... Toute, toute la révélation, hein, toute la promesse biblique de la première, de la nouvelle alliance, euh, est là. Je, je voudrais vous, vous citer quelques, quelques lignes de, de, de Benoît XVI dans euh, l'encyclique qu'il a consacrée justement à l'espérance. Hein. Il dit justement, c'est plutôt à la fin du de sa méditation justement sur ce en quoi consiste l'espérance, il dit ceci « Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seul, nous ne pouvons atteindre. Précisément, le fait d'être gratifié d'un don fait partie de l'espérance. » On l'a déjà dit à Spicro, le caractérise de l'espérance chrétienne, c'est qu'elle vit déjà de... de des biens qui sont promis. Euh, Dieu est le fondement de l'espérance, non pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul, son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété, jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui, par nature, est imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous, son amour jusqu'à donner sa vie pour nous, hein, donc à verser son sang pour nous, elle a garanti qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes la vie qui est vraiment. Vie. Hein. Euh, voilà, cette inspiration euh, euh, que, que chacun, si vous voulez, peut, euh, peut, peut ressentir. Pour repartir sur, euh, sur, euh, sur un autre aspect de, du texte, euh, je voudrais voir comment euh, Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur euh, ce texte, sur, sur l'épître aux Éphésiens chapitre 2, euh, insiste sur ce mouvement euh, de, par lequel les, les païens sont insérés dans ce règne et la manière dont, euh, par le sang du Christ, est édifiée l'Église. Et je voudrais juste me concentrer sur trois petits morceaux de, de, du texte d'Éphésiens. Tout d'abord, le verset 12. « Vous étiez en ces temps sans Christ, ostracisés de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance, sans Dieu dans ce monde. » Alors, juste une petite remarque, c'est que pour Thomas, dans le texte qu'il a, euh, euh, saint Paul dit « étranger aux alliances, vous étiez étranger aux alliances, n'ayant point l'espérance de la promesse. Hein, » Donc, il, il entend la, la, le fait de ne pas avoir d'espérance d'une manière un peu particulière. Mais je, je cite ce qu'il dit. « Paul rappelle les biens dont les nations étaient privées. Et d'abord... Quant à la participation au sacrement, puis quant à la connaissance de Dieu. Sur le premier point, donc, ils étaient privés de la participation au sacrement qu'il y avait en Israël. Sur le premier point, les nations étaient privées de participer à trois sacrements. D'abord, celui de la dignité du Christ. Vous qui étiez sans Christ, c'est-à-dire sans la promesse du Christ qui avait été faite aux Juifs. Ensuite, la société des saints, deuxième sacrement, le fait de vivre dans cette société que Dieu avait constituée ce peuple, dont ils étaient privés tant qu'ils demeuraient dans la gentilité, en, en, devenant, en étant des, des gens des nations, hors d'Israël. C'est pourquoi Paul dit qu'ils étaient ostracisés de la cité d'Israël, car il n'était pas permis aux Juifs d'avoir des rapports avec les gens des nations. Avoir des rapports ici, je traduis la, un terme très riche en latin qui s'appelle conversatio, qui a donné conversation, et qui dit bien, qui dit à la fois la manière de vivre, les modes de vie, les mœurs, aussi la conversation, tout simplement, hein, et puis même, tout, de manière plus large, les, les rapports. Donc, il n'y avait pas de rapport entre les juifs et les gens des nations, mais c'était plus que ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de conversation, c'est-à-dire de mise en commun de ce qu'on a de spirituel. Hein. Euh, Paul parle ici des alliances aussi, ils étaient étrangers aux alliances, et il parle des alliances au pluriel, car l'Ancien Testament avait été montré aux Juifs, et le nouveau leur était promis. Donc ils avaient des alliances, ils avaient déjà la nouvelle alliance en, en vue. Euh, il évoque aussi un autre bienfait dont les gens des nations étaient privés, à savoir l'espérance des biens futurs, lorsqu'il dit « n'ayant point l'espérance de la promesse ». Car, comme le rappelle Galate 3.16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, euh, euh, on voit ici, l'espérance, être privé d'espérance, vient du fait qu'on est privé des sacrements, privé de tout ce qui fait, alimente la vie d'espérance. Hein, et euh, c'est vraiment ici de l'espérance théologale. Ça ne veut pas dire que les païens n'avaient aucun, aucun espoir, ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'espérance théologale qui fait attendre la vie éternelle donnée par Dieu. D'autre part, Paul parle du plus grand préjudice qu'ils avaient à supporter, qui est l'ignorance de Dieu. Car être sans Dieu dans ce monde, c'est être sans la connaissance de Dieu. Psaume 75, en Juda, Dieu est connu, et non chez les nations. Ce qu'il faut entendre ici, de la connaissance qu'on a de Dieu, c'est la connaissance par la foi, et non la connaissance naturelle de Dieu, dont Paul dit que, ayant euh, à propos de ces païens, qu'ayant connu Dieu, ils ne, lui ont, ils ne lui ont pas rendu gloire. Donc, ce dont on est privé, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, comment s'opère ce passage, cette transition, vers euh, ou cette insertion dans le royaume du Christ. Éphésiens 2.13, « Maintenant par le Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » Alors, Thomas a un long développement sur la, la séparation, la, la disparition de la séparation, euh, qui rejoint assez bien ce que tu disais, frère Renaud. Euh, mais ici, je m'attarde sur, sur ce, ce passage du loin à proche. Paul s'exprime ainsi, et, et, et Thomas parle ici, fait par l'épaule. « J'ai dit, euh, dit que dans ces temps anciens, vous étiez sans Christ, séparés de la manière de vivre d'Israël. » Mais que maintenant, après que vous vous êtes tourné vers le Christ, vous êtes dans le Christ. Vous qui étiez à lui, vous qui êtes liés à lui par la foi et la charité. Vous, dis-je, qui autrefois étiez loin, c'est-à-dire à distance de Dieu, non par le lieu, mais par le mérite, à distance de la manière de vivre des saints et de la participation aux alliances. Et on pourrait rajouter « à distance de l'espérance ». « Maintenant, vous avez été rendus proches à la fois de Dieu, de ses saints et de ses alliances. » Et en fait, on voit bien comment, ici, euh, euh, Thomas voit ce, dans ce texte le, ce rapprochement. Eux, les, les Juifs, étaient déjà, vivaient déjà de tout cela. Et donc, en fait, être devenu proche de Dieu, c'est avoir été rapproché de la cité des saints, de, de, de, mmh. du peuple, euh, des alliances, de l'espérance, des promesses. Et vous avez été rendus proches dans le sang du Christ, c'est-à-dire par son sang, car c'est par son sang que le Christ vous a attiré. Et donc le, le, Thomas s'appuie sur euh, le, ce que dit Jésus en Jean 12, 32, « Et moi, quand je serai exalté de terre, élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Et il, il conclut « Ceci est arrivé à cause de l'excès de charité qu'il a manifesté le plus dans la mort de la croix. » Et il cite Jérémie 31 « D'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai attiré en te prenant en pitié. » Donc on, ce mouvement par lequel, pourquoi le, le sang du Christ est le lieu de la réconciliation Parce que c'est le signe de cette charité du Christ sur la croix et que cette charité nous attire dans le corps de, du Christ, dans cette Assemblée Sainte, euh, là où demeure Dieu. Troisième temps, donc, l'édification euh, l'édification de, de ce temple de Dieu. Alors là, c'est sur Ephésiens 2, 21-22. « Vous êtes édifiés pour être la résidence de Dieu dans les, euh, Alors, je, je, je synthétise ces deux versets, mais « vous êtes édifiés » pour être la résidence de Dieu dans l'esprit. Voici le commentaire. Paul expose la construction de l'édifice. En toute construction d'édifice, quatre étapes sont nécessaires. D'abord, il faut une fondation à l'édifice. Puis, on se met à construire. Ensuite, on élève l'édifice. Et enfin, on l'achève. Le fondement. Le fondement, c'est au premier chef, le Christ. Et de manière seconde, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Deuxième temps, l'édifice. L'édifice se construit lorsque les hommes sont convertis à la foi, ou lorsque les bonnes œuvres viennent s'édifier au-dessus du Christ. Et là, on peut penser, quand même, dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, à ces 2000 ans des œuvres des saints, des saints, euh, euh, des œuvres des saints dont on voit les traces partout et dont nous vivons encore, euh, qui ont vraiment édifié cette, cette, au-dessus du Christ. Troisième temps, l'édifice s'élève quand l'homme croit, c'est-à-dire euh, une croissance, dans les bonnes œuvres et dans la grâce, ce qui établit euh, un temple saint. Il faut que le, le temple soit un temple digne de Dieu et que petit à petit, il devienne une demeure sainte par l'établissement dans la grâce. « Ainsi, l'on devient la demeure de Dieu en ce que Dieu habite en nous par la foi. Et cela ne peut arriver sans la charité, car celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu. Et la charité nous est donnée par l'Esprit Saint, comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, la charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc euh, on voit ici comment le, le, Thomas nous, nous présente cette, euh, comment dire, cette, cette, la, cette économie divine hein, de, de, du salut, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous a insérés, nous qui n'étions pas juifs, nous qui ne sommes pas juifs, nous a insérés dans les biens donnés déjà aux juifs, et comment, euh, par son sang, il nous a attirés à l'intérieur de cette euh, Église, et comment il édifie. Donc, il me semble qu'on on, on perçoit ici ce rôle de l'espérance, parce que c'est à la fois une espérance que nous voyons se réaliser dans l'histoire, que nous voyons se réaliser euh, dans, dans nos vies, et en, en même temps, euh, c'est à l'intérieur de cet édifice que nous trouvons l'espérance. L'espérance, ici, elle joue à deux niveaux, à la fois elle nous montre euh, ce chemin de l'histoire du salut de l'histoire du monde, que Dieu mène, et puis en même temps, euh, en nous, on, le, on, on, en vit, on en vit. Oui, euh, Thomas, ici, en fait, nous donne une très très belle exégèse où euh, nous aide à comprendre l'Église comme temple de l'Esprit-Saint, euh, euh, composée justement de pierres vivantes. La pierre de fondation, ou d'angle, c'est le Christ, euh, les fondements, ce sont les apôtres, et nous avons vocation à être ces pierres vivantes, donc, comme on l'a évoqué, qui font croître, finalement, euh, l'édifice, mais qui est un édifice vivant, hein, comme tu viens de le dire, Frère Emmanuel. Euh, euh, ce qui est très beau, qui dit temple, alors on voit déjà la transformation radicale, hein, opérée par rapport, justement, euh, euh, au temple de Pierre, hein, euh, le temple spirituel, mais qui dit temple, dit liturgie, euh, euh, dit célébration. Et qu'est-ce que l'on célèbre par excellence dans ce temple nouveau, euh, eh bien, c'est le mystère pascal du Christ. Donc, euh, le lieu par excellence de renouvellement, d'approfondissement de notre espérance, c'est précisément la célébration du mystère pascal du Christ, qui est le mystère du don de la vie divine qui nous est fait par le sang du Christ, qui nous renouvelle sans cesse et en même temps qui nous fait croître. Euh, et c'est au fond... C'est le sens du dessein de Dieu hein, sur, sur, sur l'humanité. Nous, nous avons vocation à devenir cela, et je dis nous, tous les hommes, justement, sans restriction, ont vocation à devenir cela. Euh, C'est une chose évidemment tout à fait inouïe euh, que de comprendre comment Dieu a procédé, j'allais dire même historiquement, en passant par cette première alliance, hein, ce peuple élu, qui est vraiment le peuple de la promesse, et qui va selon les annonces qui avaient été faites dès le départ, d'ailleurs, hein, des Abraham, s'ouvrir aux nations pour devenir, dans le Christ, le Temple euh, qui réunit tous les hommes euh, dans le sang du Christ, dans la célébration euh, que la vie divine communiquée permet euh, et qui nourrit, justement, actuellement, aujourd'hui, hein, euh, notre espérance et qui, euh, comme nous le disions, nous donne la force d'avancer jour après jour sur les chemins de la vie. La ici, on a, c est, c est, ça nous donne un regard spirituel sur l'histoire du monde, en fait, cette espérance. Cette espérance chrétienne nous donne un regard intérieur, c'est-à-dire ne pas s'attacher seulement aux, aux, aux effets de, de puissance, à la géostratégie, aux effets d'extension ou, ou au contraire de, de, de dissolution des, des grands pays, des grandes nations. De, de tout, tout cela passe, tout cela passe. Mais en revanche, il y a une réalité intérieure, spirituelle, dont on peut voir des fruits, on peut les voir dans les chrétiens, dans les saints, on peut les voir dans l'histoire, mais euh, c'est cette histoire intérieure des hommes qui, que le Christ attire à lui, en fait, qui, qui, est, qui est vraiment la véritable histoire. Et, et, et j'allais dire peut-être en fait la seule, enfin, ou en tout cas la seule qui ait véritablement sens. — En c'est et... la seule qui puisse réunir tout. Ça, c'est très frappant chez Bossuet, n'est-ce pas Le discours sur l'histoire universelle, c'est la dernière tentative sérieuse de faire une histoire universelle, c'est-à-dire tourner vers l'un et qui englobe l'ensemble des temps. Voltaire s'y est essayé, mais il a pris comme, il a pris comme principe une, une contrefaçon du christianisme, ce qu'il appelait le, le, la naissance... Euh, la dégénérescence et la renaissance de l'esprit humain, ce qu'il appelait l'esprit rationaliste. Et en fait, on voit bien que c'est une sorte de mystère chrétien rationalisé, sécularisé. Et pour lui, c'est le seul moyen de rendre compte de l'ensemble de l'histoire des hommes. Ultimement, ce sera ce que Hegel hum, tout à fait. mettra, mettra voilà. en lumière. C'est l'antithèse. Voilà. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on arrive... Là, vous donnez ces exemples-là qui ont été les, la, la grande époque rationaliste où on se dit on, on, on va trouver justement une histoire humaine qui ait du sens et, et on est deux siècles après, on est passé par les pires atrocités et justement ces, ces manières de vouloir rendre l'histoire du monde signifiante dans un seul principe, mmh. elles se sont montrées leur échec. Mmh. Voilà, oui. Les unes après les autres et même, euh, et même leur... leur comment dire, l'horreur qu'elles que, qu oui. ont pu provoquer. Toute la révélation judéo-chrétienne ne cesse de nous dire que euh, le seul sens réside dans la personne même de Jésus-Christ. Adutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et teram.